à tous, donc effectivement je m'appelle Antoine Brachet, euh, on s'est rencontré depuis un certain temps avec Tan, euh, et, euh, et puis j'ai eu la chance d'aller au trail pour faire partie de cette première cohorte. Euh, quand on s'est rencontrés, moi j'avais initialement lancé un mouvement citoyen qui s'appelle Les Barbares, euh, et qui essayait de euh, récupérer un certain de personnes qui n'avaient pas forcément fait ni HEC, ni LENA, ni Polytechnique, mais qui quand même contribuaient avec un monde un peu positif pour les animer ensemble et leur permettre de faire un petit bout de chemin ensemble. Et maintenant on est 8 ou 9 000, donc euh, pas mal de choses se sont passées euh, et euh, peut-être pour me présenter brièvement mais de manière euh, certainement pas avec un cv euh, je pense que ce qui me définit c'est euh, une curiosité maladive et euh, j'ai notamment lire et euh, quand j'aime lire c'est plus de la fiction que des essais et euh, je pense que c'est ce qui m'a donné envie de mener le projet qui est celui que j'avais en cours au moment où on a, où on a démarré, où j'ai plongé dans la mare à crapaud donc le projet en question c'était un projet où euh, euh, on avait, moi j'avais écrit un bout de roman euh, sur un personnage qui euh, souhaitait euh, considérer que la démocratie était un champ qui s'essoufflait un tout petit peu euh, et qui euh, comme la démocratie est un champ d'exploitation permanente voulait le, le faire évoluer et euh, est passé vers une démocratie plus liquide et, euh, et en fait euh, de ce roman est né un, un projet euh, auquel on a réfléchi justement lors d'un week-end avec certains des, des barbares que j'évoquais et dans lequel on a décidé d'extraire de, euh, le personnage principal du roman qui s'appelle Julien Le Tailleur et de le porter comme candidat euh, à la présidentielle en 2017 et en fait c'était une expérience euh, qui avait vocation à questionner deux choses euh, la première c'était euh, dans quelle mesure est-ce qu'on euh, peut confronter euh, l'absence d'ego à l'exercice du pouvoir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là euh, puisque le personnage étant fictif il ne peut pas ramener à lui-même euh, l'autre chose qui nous semblait importante c'était euh, de voir comment est-ce qu'un personnage fictif pouvait se faire le porte-voix d'une intelligence collective. Alors on a donné un, on a donné un, un visage à ce personnage que j'ai euh, que, que mis derrière moi, pardon, qui était, euh, était celui-ci. Et en fait, si vous regardez attentivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait une synthèse informatique des différentes personnes qui participent à la communauté. Donc il y a un, un copain qui a monté un petit soft, euh, qui en fait à chaque fois qu'une personne euh, s'ajoute au projet, euh, elle est directement intégrée dans, la, dans, le, dans le personnage. et Ce personnage, on considère qu'il peut être un représentant virtuel de n'importe quel type de communauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, euh, il peut changer de forme. Donc là, c'est une version euh, initiale. Ce que j'ai dit, c'est une expérience. Et là, là j'ai changé de, de boulot, mais je travaille chez Dassault Systèmes Donc, on a réfléchi à pas mal de solutions pour, pour aller un petit cran plus loin. On va venir aux problématiques d'intelligence artificielle. Mais, euh, mais l'idée sous-jacente, c'était de se dire que, par exemple, ce personnage-là, comme vous le voyez au départ, c'était euh, un homme, parce qu'on était plus nombreux à des hommes dans ce mouvement. Et finalement, il se trouve que la proportion a changé. On est on a plus de femmes que d'hommes. Euh, donc, euh, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on euh, pourrait faire euh, une sorte d'anthropomorphisme et que le visage se change en un visage féminin. Voilà, ce qui nous ferait très plaisir. Euh, surtout avec les dernières euh, faire en bon cours. Euh, voilà, donc, Julien, euh, on l'a porté comme candidat à la... À la présidentielle en 2017. Ça, c'était très intéressant parce que là, c'est la une du 20 de l'époque. En fait, on avait fait un sondage avec Opinionway euh, et on avait interviewé notamment euh, une communauté de 5000 jeunes euh, avec des questions relativement précises hein, sur, sur l'état de l'art de ce qu'on sait faire en, en matière de, de sondage. Et euh, ces jeunes votaient en fait hein, pour Julien Le Tailleur s'il était réellement à la, à la, à la candidat à la présidentielle. Alors, je vous rassure tout de suite, non, Emmanuel Macron n'est pas euh, Julien Le Tailleur. Euh, en tout cas, son, son avatar. On se demande dans quel sens on va dans ces cas-là. Euh, mais, euh, et puis surtout, on a décidé d'arrêter l'expérimentation parce que aller chercher 500 signatures allait bouffer une énergie qui nous semblait complètement déplacée. Donc, on a décidé de se concentrer sur autre chose. Entre-temps, ce qui s'était passé, et ça, on avait travaillé là-dessus avec Laura Jade. c'est qu'on euh, a été appelé par euh, les services du Premier ministre euh, au moment où a été organisé, vous en avez peut-être eu connaissance l'année dernière, l'Open Government Partnership dont la France a pris la présidence pour l'année euh, 2017. Euh, donc en décembre 2016, c'était la, la prise de présidence. Et on nous a demandé d'animer au, au Conseil économique et social la nuit de la démocratie. Et donc de fil en aiguille, euh, en fait, ce on s'est dit, c'est que Julien pouvait éventuellement animer cette nuit de la démocratie. Donc il avait des porte-voix, en l'occurrence Ragène et moi-même sur scène, pour euh, l'interroger sur un certain nombre de sujets. Trois ces questions ont été sélectionnées, euh, du type. Euh, c'est en anglais, pardon, c'est ah, « Can we sync up uh, uh, digital revolution and democracy ?» Les questions de cet ordre-là. Et ce qu'on avait surtout fait, c'est qu'on qu avait organisé toute la session qui durait 4 heures en déportant justement l'attention des projecteurs sur la salle. Parce que, bon, voilà, je, on m'a demandé d'intervenir pour vous expliquer cette histoire. J'ai hâte du moment où je n'aurai plus à intervenir pour raconter cette histoire. Et où en fait, le principal se passera dans la salle. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait on avait utilisé un petit, un petit logiciel qui permettait de euh, s'exprimer en ligne sur les questions qui étaient posées. Et tous les experts qui passaient, qui étaient normalement les stars, donc on parlait avec Cynthia Fleury, Laurent Alexandre, Israël, vous les connaissez tous, le but du jeu c'était qu'en fait, eux ne soient pas importants. Ils étaient là que pour apporter et contribuer à apporter à la foule en phase 2, donc les 500 personnes qui étaient réunies au Césé, de quoi justement euh, se responsabiliser et apporter des réponses aux questions posées. Ça a tellement bien marché euh, que ce qui n'était absolument pas prévu, en fait, on a été rappelé le soir même, il était minuit, on avait pas mal travaillé, euh, où on nous a dit, bon, en fait, vous avez eu beaucoup de, de résultats, parce qu'on avait 100% de participation, on a eu euh, de mémoire euh, une centaine de réponses clairement articulées qui ont été pondérées par 2000 votes, euh, suffisamment pour, en fait, prendre un rapport PDF de 10 pages. Et en fait, on nous a demandé si on pouvait être, euh, se présenter, en tant que Julien Le Tailleur, euh, comme candidat au comité exécutif de l'OGP, donc de l'Open Government Partnership. Donc on a encore retravaillé. Euh, et on a dû présenter ça le lendemain. Donc ils ont fait un petit trou dans l'agenda, la, la, la, la, la salle des fêtes de la mairie de Paris pour raconter cette histoire-là, et donc c'était parti quand même, si je raconte un petit peu, le, si je, je fais un shortcut, le point de départ c'était un mini bout de roman sans intérêt que j'avais commencé à écrire, et on se retrouve à être candidat avec un personnage qui n'existe pas euh, au comité exécutif de l'Open Ground Partnership, donc c'était relativement rigolo comme histoire, et on voit comment les choses peuvent avancer à l'époque que décrivait Mehdi tout à l'heure, et qui est effectivement pleine de, pleine de possibilités. Voilà, donc... Depuis, euh, depuis, en fait, on a fait évoluer, la, a fait évoluer un petit peu l'histoire. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui J'en terminerai avec ça. Euh, c'est euh, à faire avancer Julien comme étant potentiellement le représentant virtuel de n'importe quel type de communauté. Puisqu'on l'avait tenté au niveau de l'État, on a, on a vu que ça pouvait s'actualiser au niveau de l'Open Government Partnership, qui aurait dit quand même 180 nations dans le monde, hein, c'est pas rien. Euh, et là, on s'était dit que ça pouvait être également un, un, un, un outil pour les entreprises. Donc, euh, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est trois couches technologiques donc dont je tiens à préciser qu'elles ne sont pas encore actualisées. Pour l'instant, c'est des spécifications sur lesquelles on travaille. La première couche sera d'être capable, dans les technologies <coughs> qui me permettent, euh, sur lesquelles je travaille, en l'occurrence de ce système, d'aller chercher tout type d'informations utiles sur n'importe quel type de sujet pour les mettre à disposition de la communauté. Donc, en fait, si vous avez des films comme « Heure », ou si vous avez des films comme, enfin, séries comme Black Mirror, vous imaginez à peu près ce que je suis en train d'imaginer, c'est un représentant virtuel qui vous alimenterait via l'interface, une interface à définir, ça peut être un chatbot, ça peut être une interface locale, enfin, peu importe, puis la techno va évoluer, pour vous donner accès aux informations qui sont utiles sur un sujet donné. Ensuite, sur la deuxième couche, ça c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, on y reviendra pendant la table ronde, parce que je crois que Rosalie souhaitait que j'en parle. C'est comment est-ce qu'à partir d'un certain nombre d'idées, je peux les synthétiser en quelque chose qui soit activable en utilisant des moteurs de sémantiques d'intelligence artificielle. Et la troisième partie sur laquelle on souhaiterait travailler, c'est la partie justement de le rendre comme représentant virtuel. Donc là c'est une histoire... C'est pas une image extraite de, de la série Black New York que certains d'entre vous ont sans doute euh, vu, dans laquelle on imagine qu'effectivement euh, Julien puisse lui-même représenter n'importe quel type de, de, de, de communauté au sein, au sein de, de n'importe quel euh, débat, euh, télévisé ou non. Euh, là c'était l'exemple qui était pris. Voilà. Donc ça c'était l'histoire euh, de, de Julien. Ce qui me semblait intéressant euh, pour conclure et la raison pour laquelle je pense euh, on m'a demandé de, de, de, de dire un mot de ce, ce sujet-là, c'est que dans toutes les questions qui vont être posées ce soir au cours de la table ronde, se pose selon moi cruellement la question du rapport entre l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Et euh, il me semble, peut euh, vous détromperez enfin, vous, en tout cas je serai heureux de répondre à vos questions, ou à vos différents commentaires, mais que ce projet-là incarne de manière relativement euh, pertinente justement cette question de cette évolution de l'intelligence artificielle et la manière dont nous en tant qu'humains, on peut se positionner par rapport à, à cette évolution. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, mais euh, l'idée c'était de vous euh, présenter cette, euh, cette histoire-là avant de lancer la, la table ronde. Merci.